Bien bonjour, ben, je m'appelle Marie-Sarah Bernardin et je travaille au sein des Franca du de Maine-et-Loire depuis quasiment euh, ma sortie du, du lycée. Euh, je suis curieuse et euh, voilà, je ressentais le besoin euh, de m'investir et ben, j'ai croisé mon chemin avec cette association. Et depuis, bah, que des bonnes expériences professionnelles et personnelles me sont arrivées. L'accompagnement que j'ai eu m'a permis euh, d'évoluer dans tous les sens du terme. Je, je crée, j'anime euh, des projets majoritairement auprès des 6-12 ans, alors à l'école, euh, notamment je fais des sciences à l'école, du numérique à l'école, j'interviens en périscolaire par exemple. Je suis quelqu'un qui apprécie énormément de, de partager ses, ses savoirs, alors aussi bien aux enfants, mais aussi à mes collègues, euh, de manière ludique et éducative, et euh, bah d'ailleurs, ils me le rendent très bien, parce que ça va dans, dans tous les sens, c'est plutôt chouette, quel beau métier <rire> euh, Ça fait quatre étés maintenant euh, qu'on me confie la responsabilité d'une base de loisirs, euh, et grâce à ce que je vis à l'année, euh, l'été en base me permet vraiment de mener des projets qui m'animent, euh, je suis plutôt polyvalente, alors je finis toujours par m'y retrouver. Euh, entre le cirque, les fusées à eau, euh, la vidéo, les drones, il euh, y a les crayons 3D aussi, les montgolfières, les ateliers de nature ou même la cuisine. Il y a vraiment tout qui est, qui est toujours présent euh, pour partager aux enfants euh, des ateliers amusants ludiques, qui permettent de s'ouvrir au monde qui, qui nous entoure, qui les entoure, de, de continuer à, à apprendre sur, sur les autres, sur soi-même, euh, et aujourd'hui c'est un bel exemple des propos que je viens de vous tenir. C'est le premier module nature que, que je crée et anime, moi toute seule comme une grande. Euh, bon, Bien sûr, je pourrais, je pourrais toujours faire mieux, mais je suis assez fière d'eux et de l'atelier de manière générale. J'ai euh, atteint mes objectifs principaux, euh, on va pas se mentir. Je pourrais toujours faire mieux, mais, mais je suis fière d'eux et, et de l'atelier en général. Euh, mes objectifs généraux ont, ont été atteints euh, en deux heures. Donc c'était les deux premières heures. C'est la première séance sur trois euh, avec des enfants de 9 à 12. Et, euh, et, et ils ont pris, un, ils ont pris du plaisir à rechercher, euh, à rechercher des petites bêtes autour de leur village éphémère d'enfants. Ils, ils ont montré leur plus belle qualité, je trouve, euh, qui est la curiosité, et que j'essaie de découvrir plus près une fourmi et, euh, et que je manque de l'écraser. Euh, mais je, alors bon, bah, j'arrête, je réessaie, je retente, je me loupe, j'ai réussis. Voilà, ils expérimentent, j'adore ça, ils se questionnent, ils finissent par y arriver. Enfin voilà. Ils jouent, ils apprennent, ils... surtout ils se rendent presque pas compte quoi. Et ça, c'est top. Ils passent du jeu euh, J E U au jeu J E euh, euh, grâce à, à tous ces acteurs, à toute la coéducation et euh, je trouve que c'est beau. C'est beau la vie d'un enfant. Bon <rire>